Bonjour à tous. Euh, pour cette dernière conf de la journée, euh, Loïc va nous parler d'un problème récurrent chez les développeurs. Hein. Les coordonnées sont toujours les plus mal gênées. Et du coup, en tant qu'équipe de dev, pourquoi ne pas développer son propre tooling quand on a besoin de résoudre un problème récurrent Merci Romain, je ne savais pas qu'on avait parlé chaussures, mais euh, <rire> ouais, tu m'as bien lancé, c'est parfait. Alors, hop, je te mets hop, le partage. Je regarder ça, vérifier que Attends, ça fonctionne. Laisse-moi deux secondes. Je vais trop vite bon tac ok et je te fais voilà. ok c'est parti alors on va parler tooling maison euh, au service de la cohésion d'équipe et vous ne le voyez pas mais en fait il y a toute une équipe de toulousains qui sont autour de moi bien masqués. eux donc c'est vraiment euh, super d'avoir leur support Alors évidemment ça ça fonctionne quand ça veut ah oui. Hop. Donc, l'idée de, de cette conférence, c'est de vous faire un retour d'expérience sur euh, un of concept qui s'appelle Google, qu'on a développé en interne. Et euh, j'aimerais euh, relater un petit peu, ben, voilà, quel est le parcours qu'on a fait autour de, de, de ce projet. On va partager donc des constats, euh, des sujets qui sont travaillés pour la prod ou hors prod. Le millefeuille de, de compétences, donc toutes les choses qu'on doit faire quand on monte un projet. Et puis ensuite, l'outil interne, puisque Google est un outil interne, de voir un petit peu quelle est la, la légitimité de, de ce type d'outil. Euh, alors, ça, c'était pas ça. OK. Euh, les objectifs que j'aimerais atteindre sur la présentation, c'est déjà revenir sur la composition d'un environnement technique. C'est quelque chose qui euh, peut prendre plusieurs formes et sur lequel on a pas mal réfléchi. Présenter deux fonctionnalités pour qu'il y ait du concret. Ce n'est pas une, une conférence sur laquelle vous ne verrez pas de code. Il y en a. Et euh, promouvoir en fait les projets qui sont hors enjeu. Je vous expliquerai un petit peu plus en quoi ça consiste. Donc, avant d'aller plus loin, merci la FUP pour organiser ce type d'événement. Ils sont tous contents. Ils ont, ils, ont la ils ont la banane. On peut vous entendre Oui ça, c'est du live. Voilà, on ne va pas s'endormir. 17h hein. avant l'apéro, il faut y aller. Non, mais vraiment, merci la FUP de, bah, de tenir bon et puis d'organiser ce type d'événement parce qu'en fait, c'est essentiel. Et j'estime que c'est vraiment une association qui est à l'image de ce qu'est PHP et sa communauté. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Le défi que je me lance, parce que sans ça, on s'ennuie, c'est de placer les trois mots château, tweet et joint dans la conférence. Il y a un petit jeu à la clé, ça, Romain, c'est pour toi. Euh, quand vous l'entendez, le premier qui le tape correctement, sans faire de faute, remporte ce magnifique t shirt qui a été imprimé ce matin. Voilà. Et tout le monde peut jouer, même les organisateurs. Ok, qui suis-je Loïc Cailleux, je suis gérant-développeur chez Imagma. Et euh, voilà, j'ai des dada techniques qui se tournent autour de PHP et de Symfony. J'ai aussi fait pas mal de, de Docker. J'aime beaucoup la ligne de commande. Bah, C'est des trucs que vous le, vous le verrez dans la conférence. Et bon, quand même, pour être un peu moderne, j'ai fait du voilà. Euh Je vis en Ariège juste à côté des montagnes, le bon air, euh, le mètre carré pas trop cher pour avoir une belle maison avec un jardin, à vis, il y a de la place. Et euh, je vous présente euh, l'entreprise voilà, le, Imagma, c'est une boîte qui a été fondée en 2011, Neuf collaborateurs essentiellement des techniciens et euh, notre quotidien en fait c'est de faire des applications métiers avec Symfony et du e-commerce avec euh, Silus et il me semble que voilà, vous avez peut-être nombreux à avoir assisté à la conférence précédente sur Silus, bref on a notre badge PHP, on aime ça. Hop. Alors, plus précisément, on va rentrer dans le détail. Au quotidien, on traite des sujets qui sont euh, relativement variés et dont le, le temps peut passer de ils sont dissipés, de, de 20 jours à 150 jours. Et on travaille sous un environnement Ubuntu plus Docker. Ça a son importance parce que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un parti pris par rapport à ce qu'on fait euh, au quotidien. Première étape créer et maintenir un environnement technique. Alors, je vais poser ce constat. Le tooling dans l'entreprise, il est varié, il est évolutif et il est difficile à transmettre. Difficile à transmettre, peut-être pas quand vous le maîtrisez, que vous maîtrisez toutes les, toutes les ficelles, justement, que vous avez mise en place. Mais imaginez un développeur junior ou quelqu'un qui arrive dans l'entreprise et vous lui dites, voilà, ça y est, on va, on va faire ça. Il y a toujours des particularités qui sont à prendre en main. Deuxième constat. Nous, on fait régulièrement des composers create project, c'est-à-dire que on va régulièrement partir d'une feuille blanche et refaire un projet. Et on a rarement deux fois la même composition technique. Ça, c'est voilà, on a beau essayer, on n'y arrive pas. Il y a toujours des nouveautés. Il peut y avoir des choses qu'on a, euh, qu'on souhaite intégrer dans le nouveau projet qu'on n'avait pas fait. Donc deux personnes différentes vont aboutir généralement à deux compositions techniques différentes. Il y a du bon, il y a du moins bon dans, dans chaque cas. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu à garder euh, quelque chose qui soit évolutif. Troisième constat, rejoindre un projet. C'est quand même plutôt facile quand les copains ont déjà fait le job. Le créer, ça pose plus de questions. On va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on garde des expériences précédentes. Si on innove, est-ce que c'est du one shot ou est-ce qu'on va pouvoir le, le garder et puis le pérenniser euh, et surtout jusqu'où on va dans l'innovation, parce qu'après, il faut le maintenir. Et du coup, moi, ça m'amène à me poser la question, et si on standardisait Et pour ça, ben, on peut regarder ce que font euh, justement les solutions qu'on utilise au quotidien. Là, j'en ai mis quelques-unes, bien sûr, il y a Symfony, mais je suis allé voir aussi chez les autres, Django, Rails, et même euh, en JS. Ben, grosso modo, on va faire simple, les outils qui sont packagés avec ces solutions-là fonctionnent tous de la même façon. Ils fournissent un cli qui vous permet en ligne de commande de créer votre projet et puis ensuite de le maintenir, de l'augmenter, d'y ajouter des, des fonctionnalités. Donc, on voit bien qu'il y a un consensus autour de cet outil en ligne de commande. Alors, là, on va décortiquer un petit peu le projet, bah, comment il est fait. Ça va être une base qui est faite de briques essentielles et généralement, elle nous intéresse assez peu. Euh, on n'a pas, voilà, en tant que développeur, ce qui nous intéresse, c'est les fonctionnalités qu'on va apporter. L'intérêt de ces briques de base, c'est qu'elles sont configurables. On va impacter cette base-là pour que ça commence à ressembler à justement notre usage. C'est extensible, soit avec des fonctionnalités qu'on ajoute nous-mêmes, soit qu'on va chercher par le biais de plugins ou de bundles. Et ensuite, c'est évolutif, et ça, c'est un point important, ça semble évident aujourd'hui. C'est évolutif, il faut qu'on puisse mettre à jour cette base-là sans tout péter et garder justement un projet qui bénéficie des avancées du, du framework. Je vais prendre un autre exemple qui est un petit peu différent, toujours pour illustrer euh, le, le même propos, c'est comment étendre une image Docker. On va utiliser une image Docker PHP 8, CLI et on va vouloir lui ajouter une configuration qui est euh, customisée. En fait, c'est un système d'extension. On va builder cette image Docker qui s'appellera ici euh, PHP 8 custom, et on va pour autant garder la base qui nous a été fournie sur hub.docker, et en fait, on ne se soucie pas de savoir comment évolue cette image PHP 8. On rajoute nos, voilà, nos éléments custom. Ben, C'est toutes ces briques qui sont euh, ajoutées les unes après les autres qui permettent de construire euh, voilà, de belles constructions, comme par exemple un château. Vous l'avez oui. Ah <rire> J'ai le temps. Yes Oui, oui. Ouais. pense que, parce que Laurent, depuis tout à l'heure, Laurent, il est -là, là je Laurent le garde aura Il avait préparé le mot. Voilà. Et du coup, euh, construire euh, autour d'une base évolutive, bah, en fait, c'est ce que permet aussi dans l'écosystème Symfony euh, et, euh, et PHP, hein, plutôt PHP, Composer et les vendors. Et c'est du bonheur, Et on, voilà, je, je tiens à le dire, parce que gloire à Composer, c'est important de, de le dire. Constat numéro 4, monter l'environnement technique d'un projet nécessite des compétences variées. Encore une fois, je me mets dans la peau du débutant qui arrive sur un projet multitechnique, eh bien, on se prend des murs les uns après les autres pour dire, ben, comment je vais faire évoluer ça Je peux peut-être l'utiliser, mais c'est difficile de les prendre en main, et de les faire évoluer. Voilà. Donc, euh, voilà, Bon, il y a des, des éléments très simples. Hein. Utiliser Git, savoir maîtriser les Gitignore pour que le collègue en face ne se retrouve pas avec des dossiers qui, qui n'existent pas, il ne comprend pas pourquoi son, son application ne monte pas. Configurer sur les GitHub, GitLab, gérer du Docker, du Docker Compose, et puis un peu plus fin, aller configurer des services et des versions qui sont customisées de PHP, de MySQL, de Nginx, commencer à rajouter un blog WordPress dans le slash blog à côté d'un Symfony, et là on voit qu'en fait il y a des choses effectivement qui deviennent euh, plus compliquées, voire fastidieuses. Euh, et l'instanciation d'un projet pose la question de l'automatisation. Bah, en fait, on peut faire du do it yourself à la main. N'oublie pas de prendre, bon, il y a une doc, hein, il y a toujours un readme. N'oublie pas de prendre le point, point de list, et puis de mettre euh, tes accès base de données, ta clé API, etc. On peut aussi proposer aux développeurs des choses qui sont un peu plus sympas, comme par exemple bah, un script shell qu'on va lancer. et Il marche. Quand il marche pas, là, on sait pas. On ne sait pas où on est quand il ne marche pas, c'est foutu. Le MyFile, c'est un peu plus propre et euh, ça devient sympa. Et après, voilà, on va avoir d'autres techniques qui vont permettre comme ça de déployer de l'environnement et on peut l'utiliser en local, euh, en, cible, en cible que par exemple, moi, je n'utilise pas. Euh, et euh, Infrastructure Ascode, c'est quelque chose qui avait été évoqué avec, euh, avec Florent. Donc, je regarde Terraform de près, mais pour l'instant, nous, on n'a pas eu ce type d'expérimentation. Euh, je vais revenir sur le, le CLI dans l'écosystème Symfony. En fait, Symfony a eu une idée que je trouve assez géniale et euh, qui nous a inspiré. C'est euh, de faire son propre CLI. Et il n'est pas codé en PHP, il est en Go. Et le but, ça a été pour eux de faire un système qui. Alors, on va voir si la vidéo se lance. Ouais, magie. Donc, Symfony, en fait, a eu. Euh, L'équipe a eu l'intelligence de faire un CLI qui répond aux besoins. Cloud, c'est un besoin commercial qui est adressé par, euh, par la commande Symfony. Le but étant de créer des environnements, de faire du déploiement, euh, d'attacher un nom de domaine ou de demander votre numéro de carte bancaire. Pour ceux qui ont essayé, ça fait toujours bizarre, mais oui, vous pouvez mettre votre numéro de carte bancaire euh, euh, en ligne de commande. Voilà. Alors, est-ce que PHP peut nous aider Parce que l'idée, je suis PHP, quoi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ben, Nous, en fait, on, on a essayé de le faire en PHP. Après avoir beaucoup tourné, oui, en Node JS ça doit être mieux. Non, en fait, on s'est dit, mais PHP a plein d'outils. Et c'est comme ça qu'on a démarré Google. Je veux bien un petit topo sur le, le, le timing, s'il si te plaît. C'est du live, hein, je le dis. Il y a 12 minutes sur 40. OK, bon, c'est bon, on est bon. Donc, du coup, Google, c'est euh, notre proof of concept pour répondre à des besoins de, de création et de maintenance d'environnement technique. C'est un work in progress. C'est écrit en PHP, et très rapidement, on s'est dit, ben voilà, livrer un phare, c'est vraiment le plus simple pour faire du déploiement et pour pouvoir utiliser cette petite commande un petit peu partout. Et je dis merci au passage à BoxProject, euh, slash box qui en fait fournit une solution vraiment facile à utiliser pour faire des phares, vous gagnerez beaucoup de temps, euh, après on peut toujours euh, se le faire à la main. Et du coup, là-dedans, on met notre salade, dans la salade composée, ah, il y en a qui quittent les mots. Donc, salade composée, ça y était pas. Mais vous pouvez l'écrire, hein, si, sur un malentendu. Euh, salade composer Donc, dans la salade composée, qu'est-ce qu'on met ben, nous, en fait, on a besoin de faciliter la vie sur la gestion des stacks Docker. C'est simple au début et à la fin, ça part en cacahuète. On a besoin justement euh, d'uniformiser un petit peu euh, l'usage. Ensuite on va cadrer euh, le Flow Git pour 80% des usages, parce que euh, oui, on peut avoir différents outils, mais le Flow, il est relativement simple, et en deux ou trois commandes, on peut le faire tourner, après, ça ne nous empêche pas d'utiliser les commandes plus avancées pour, euh, pour, pour le reste. Piloter le déploiement, gérer les, les environnements de déploiement, et des outils qui sont de plus bas de niveau, comme par exemple, avoir de la config en local, ou récupérer justement les fameux secrets. Euh, après, Là où on ne cherche pas à faire le meilleur outil dans les temps les plus brefs, c'est une réalisation en collectif, 100% collectif. Tout le monde participe et prend un sujet, ça c'est important, prend un sujet qu'il va traiter de A à Z. La spécification, la définition, l'intérêt, pourquoi on ferait ce sujet-là, pourquoi on le traiterait, et on n'a pas d'objectif de performance. Le but euh, qui est euh, voilà, caché derrière cette méthode méthodo. Je pense qu'on a tous passé une année qui était quand même assez compliquée, et pour certains, on a euh, connu le télétravail ben, en mode imposé, sous la contrainte. Donc, il a fallu réorganiser le, la communication, il a fallu organiser tout un tas de transmissions, et l'idée, c'était d'avoir un temps, justement, sur lequel on pouvait faire de l'échange, et puis chacun trouve sa place, chacun va trouver un terrain de jeu sur lequel il peut s'exprimer en dehors des contraintes de production. Donc, une organisation transversale, la voie Lead dev ne compte pas plus que la voix de n'importe quel développeur qui va prendre un sujet. Et bien sûr, un bon graillou le midi, ça c'est important. Alors, bon, on a respecté les règles, hein. on s'est mis au bord de l'eau, on était espacés les uns des autres. Il y en a même un qui est venu avec sa canne à pêche et il a attrapé une truite. <rire> <rire> Ils sont très très forts. Alors, constat numéro 5, dans une équipe, la transversalité permet de voir les habitudes de communication. Sincèrement, je ne pensais pas voir autant de choses quand on a organisé ces journées-là. C'était des journées dédiées à Google. Euh, la transversalité, euh, ça nous a permis de voir les, les, chemins, les chemins et les schémas les plus rapides qu'on a pour produire. Et en fait, dans une équipe, c'est normal. Il y a des rôles qui se mettent en place, il y a des habitudes et on va se mettre en retrait ou bien quelqu'un d'autre va prendre le lead et donner des idées. Et en fait, quelque part, on se pollue la communication les uns les autres, on s'empêche de parler. En mettant plus de transversalité, on a vu bah, des collaborateurs qui s'expriment différemment et une fois écoutés, qui amènent des idées qui sont tout à fait intéressantes. Donc en gros, ne pas partir bien en tête et ne pas avoir toujours la même organisation. Moi, ça m'interpelle. Je pense que ça peut apporter dans n'importe quelle équipe de dire, ok, on a un schéma qui est en mode prod, on va aller vite, on le sait, mais il y a peut-être d'autres choses à gratter pour avoir une équipe qui soit encore plus au taquet, justement, dans l'échange et la communication. Euh, je vais vous présenter maintenant des fonctionnalités euh, voilà, de, de Google. Donc, la première, c'est Google Local Host Update, avec son petit nom, un raccourci, Google Host. Donc, cette, cette fonctionnalité, en fait, elle a été souhaitée depuis, depuis un moment. Quand on travaille avec des containers Docker, ce qui se passe assez régulièrement, on redémarre les containers et on va avoir le container Nginx, PHP ou autre qui change d'adresse IP. Et quand on veut travailler, ne serait-ce qu'avec un navigateur pour appeler ce container, la résolution de nom, elle peut ne pas matcher. Il y a des solutions pour ça. Nous, on a utilisé DNS Gain, qui est euh, justement euh, un container qui lui-même écoute les événements Docker pour dispatcher et dire, il y a eu un changement sur le container PHP de ton projet et je vais euh, mettre à jour les DNS. Ça fonctionne bien, mais on a quand même des petits désagréments, euh, voilà, des, des petits soucis réseau. Ou des, euh, tiens, bah oui, ça c'est pour Hervé. On reconnaîtra des petits, euh, des petits soucis de connexion à une appli de téléphone. Donc, euh, voilà. C'est des désagréments qu'on peut essayer de régler en partant sur une solution qui est plus simple. Et en fait, il y en a une qui existe depuis la nuit des temps, c'est le TC Host, qu'on euh, voilà, euh, qu a tous utilisé à un moment donné, en mettant simplement une adresse IP, un nom de domaine, et ça fonctionne directement et il n'y a pas d'effet de bord. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez, euh, assez sympa, quand il n'y a pas d'effet de bord. Alors, Deuxième vidéo, ça marche toujours. Donc là, en fait, euh, ce que je vous montre, c'est le contenu d'un Docker Compose. Et le Docker Compose, il contient des variables d'environnement. Il y en a une qui s'appelle Domain Name. Et c'est ce qui est utilisé par DNS Gain, hein, le, euh, voilà, le, le container dont je vous parlais. En fait, à chaque fois qu'un container va être estampillé avec, estampé avec une variable d'environnement de ce type, il va y avoir un rapprochement qui est fait entre l'adresse IP, qui est attribué au container, et euh, ce nom de domaine. Et l'idée, en fait, avec euh, Google Host, c'est de dire, ben, on va pouvoir écouter ce qui se passe sur euh, le, le container et mettre à jour notre ETC host. Euh, donc là, voilà, Google local host update. En fait, on est dans le projet, donc on analyse où se trouve la configuration Docker Compose.yml et on va pouvoir aller impacter directement avec un marqueur avec un marqueur, le, euh, les adresses IP associées au container. Donc ici, ça fonctionne directement. C'est un peu lent parce qu'en fait, euh, on n'utilise pas l'API Docker, on utilise directement euh, le, le CLI et, euh, et les exécutables Docker, les binaires. Il faut voir si avec euh, l'API, on irait plus vite, ce n'est pas sûr. Et en fait, on peut ajouter, nettoyer, euh, voilà, ce, ce TCO. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on bah, n'est pas les premiers à le faire. Déjà, je me suis rendu compte que sous Mac, il y a des solutions qui, euh, qui l'utilisent comme ça. Et ensuite, euh, et ensuite je ne sais plus. Aussi, oui, le, le principe d'ajout, en fait, de, de matcher par pattern, c'est quelque chose que Symphony Flex fait déjà pour ajouter des éléments de config et les retirer dans votre projet en fonction de la composition. Ok, techniquement, c'est très simple, on utilise le composant console, on utilise beaucoup le composant process, qui, est un, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un composant qui est génial, qui est très agréable à utiliser, très simple, et qui permet de faire des choses assez chouettes. Et bien sûr, on a développé des services dédiés pour interagir avec le shell, avec Docker, avec Docker Compose. Euh, là pour rentrer un petit peu plus dans le détail et puis vous montrer le contenu de la commande qu'on vient, qu vient de voir c'est relativement simple on voit qu'on a défini des patterns c'est ce qu'on retrouve dans le TC host donc euh, avec Google, Flash, Flash, flèche, etc on va lancer cette euh, voilà, on a les services, le shell service euh, project qui permet de gérer aussi euh, la composition du, du projet et puis euh, Docker et Docker Compose Là-dessus, euh, on a la possibilité de faire un clean qui permet de nettoyer toutes les entrées euh, du, euh, qui ont été ajoutées dans etc-host. Et là, par exemple, ce qui est sélectionné, c'est euh, les dépendances. On a besoin, avant de lancer ces commandes-là, d'interagir avec Docker et Docker Compose et de s'assurer que ben, on a bien ces dépendances-là sur la machine. Voilà. J'ai pas testé sous Windows et je le testerai pas tout de suite. <rire> Donc, euh... Voilà. Bon après voilà on a différentes petites choses, je pense que c'est pas la peine d'aller euh, plus loin là-dessus, on va garder du temps pour autre chose. Deuxième commande, c'est le Google euh, Git Tag, alors c'est vraiment la commande, euh, c'est du sucre en fait, hein. c'est presque pour s'amuser. Nous on déploie selon des tags, en fait il faut euh, avoir tagué pour pouvoir déployer, pas de déploiement s'il n'y a pas de tag, en prod, en tout cas. Et du coup, il faut trouver la bonne version. Euh, voilà, on en est où On va rajouter un tag mineur, un patch ou euh, une maj... version majeure. Euh, J'ai l'impression qu'on ne le fait pas souvent. Hein. Je ne sais pas vous, mais ça reste souvent bloqué en un point quelque chose. Bon, voilà. Quoi. En général, quand c'est le 2, on fait une grosse fête, mais elle ne dure pas longtemps. Euh, voilà. Donc, en fait, le... vous l'aurez compris, hein, le book tag, le but, c'est de faciliter. Euh, l'identification du tag en cours et puis rajouter quelque chose donc là vous voyez un projet sur lequel on a déjà une palanquée de tags et voilà si on lance Google Tag il va nous proposer est-ce que tu veux faire mineur euh, majeur ou patch et on peut le faire aussi bien sûr en direct alors ça c'est important parce qu'en fait les commandes dans Google doivent pouvoir être exécutées sans faire de sortie le but c'est de pouvoir les enchaîner et de pouvoir les, les utiliser euh, euh, dans des scripts notamment donc ici voilà, on a fait un tag mineur, et puis on voit qu'il apparaît, on a bien là 2.6.0, on va faire un patch, et il va nous faire à 2.6.0. C'est trivial, et eh ben c'est trivial, mais on s'est planté. Quand on l'a fait, on a cherché en fait, une commande qui nous permettait de retrouver le, le, le dernier tag, et on s'est rendu compte, via les tests, que qu'effectivement, ben, elle marchait très bien, sauf quand elle ne marchait pas, et que de temps en temps, il suffisait d'avoir, je sais pas, quelqu'un qui a mis des lettres dans un, dans un tag, Alors je sais qu'il peut être puni par la loi pour ça, mais voilà, en fait, ça faisait planter l'identification du prochain tag et mine de rien, euh, trivial, on croit que c'est trivial, on s'est rendu compte à plusieurs que ça n'était pas tant que ça. Alors voilà, euh, Google, c'est du work in progress. Euh, je regarde ce que j'ai écrit sur le, le brief, je regarde ce qu'on a fait, je crois qu'il faut être honnête, on en a fait moins, ce qu'on pensait qu'on ferait. Je ne sais pas, ça vous arrive peut-être aussi. <rire> c'est le métier qui fait ça. Ok, c'est un work in progress. C'est une expérimentation. C'est une expérimentation aussi euh, sur l'équipe, puisqu'en fait, on a accepté de passer beaucoup de temps ensemble pour aboutir à ça. Mais dans l'idée, il euh, y a des perspectives et le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui, nous, nous facilite la vie et qui va, à la manière de ce que fait Symfony pour son, son, son cloud, nous permettre ben, voilà, de gérer euh, du déploiement, de gérer de l'instanciation, euh, voilà, de, de cloud pour justement déployer ces, ces instances Ça va nous permettre de gérer des variables d'environnement, nous permettre de gérer du flow. Euh, voilà, on va avoir tout un tas de fonctionnalités autour des, des instances pour les créer, les détruire, les rajouter, et avoir des statistiques sur ce qui se passe parce que voilà, on peut avoir plein de plein d'instances en même temps. Il y a beaucoup de, de WIP, mais euh, en fait, on a fait le plus dur. On s'est mis d'accord les uns avec les autres. On a beaucoup discuté. C'est peut-être une partie qui est assez longue dans les projets. Et aujourd'hui, en fait, on a les premiers services qui font qu'on peut dérouler ça assez, assez facilement. Voilà. J'arrive sur la conclusion. Et, et, et, et je crois que j'ai mangé, mangé, mangé un truc. Ah oui oui, oui, oui. oui, oui. J'ai oublié un truc important, c'est qu'en fait Google, il vient faire le joint, le développeur. Ouais, j'ai suis <rire> En fait, vous vous en foutez du reste de la phrase. Ah, Entre le développeur et son environnement, soit plus la psychose. Et un point qui est important, c'est aussi que pour une fois, comme l'outil est développé en PHP, tout le monde dans l'équipe peut agir dessus. Il n'y a pas d'excuse de « ah ben non, moi je ne connais pas en cible, euh, comment tu dis en cible ?» Bon, mais de toute manière, je ne le connais pas et j'y vais pas. En fait, là, on a des outils qu'on est capable de faire évoluer, et c'est super intéressant de sortir de la prod pour euh, aller rajouter des petites features. En guise de conclusion, le retour d'expérience, je trouve que coder en équipe, en dehors de la prod, euh, c'est super intéressant. Ça permet d'avoir des enjeux qui sont complètement différents et vous allez voir que euh, la communication et l'échange dans l'équipe euh, changent euh, du tout au tout. Chez nous, on appelle ça les ID Days, c'est innovation et développement. En fait, on les a calés maintenant le vendredi, euh, dernier vendredi de chaque mois. Ça, voilà, on peut faire de la R&D en dehors de ça, mais ça, c'est le moment collectif sur lequel on se retrouve. Le télétravail, oui, mais dans l'échange. L'idée... De cette expérience d'équipe, c'était de se dire on est dans l'échange, on est ensemble. Et ensuite, faites-vous plaisir. Voilà, sur les projets que vous gérez, on peut avoir toute la prod du monde, mais à un moment donné, avoir des, des sujets sur lesquels on s'amuse, c'est quand même super important à mon sens. Et voilà, je remercie tout le monde et je remercie mon équipe. Il te reste un quart. Il me reste un quart d'heure. <rire> oh, ben voilà. Tu vois, j'aurais pas dû retirer les. Les, les slides. Je vais vous repasser une ou deux minutes de symphonically Non, non, mais là j'ai pas plus. Par contre, voilà, on peut changer. Ah, je vois qu'il y a plein d'emojis sympas. Ouais, super. Il y a des questions. Il ouais, y a des questions question qui arrivent. Allez. A -il besoin Alexandre qui demande Avez-vous pensé à open source votre outil CLI En tout cas, super projet d'équipe. Est-ce que tu as pensé Alors, Déjà, merci pour le retour. Et contre de l'argent, on veut bien l'open sourcer. Il n'y a pas de souci. <rire> Non, en fait, euh, je savais que la question allait venir et je savais que c'est Alexandre qui me la posait. Voilà. Et à l'heure actuelle, open sourcer un projet comme ça, il est tellement tourné autour de nos usages que ça peut sembler compliqué. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler sur toutes les petites briques euh, intermédiaires, ce que j'appelle les services, par exemple, un service pour travailler avec un shell ou avec Docker ou euh, tout ce qui concerne l'agrégation, l'ajout euh, de, de fichiers et le montage en fait, des templates euh, liés à ces instances. Et ça, je pense que oui, effectivement, on ferait bien de le libérer dans des, euh, des petites librairies que tout le monde peut utiliser comme il veut. Le reste, en fait, on va dire que l'agglomération que nous, on en fait, elle est vraiment spécifique à, à notre équipe. Et puis en plus, nous, ne s'est pas embêté, on a intégré les numéros de cartes de crédit directement dans le code. Comme ça, on n'a pas besoin de les mettre... Euh, voilà, sécurité n'est pas un vain mot. <rire> D'autres questions euh, Pour le moment, non. Moi, ouais. j'en ai une. Ça veut dire quoi Google. Alors, ben, en fait, Google, c'est, euh, euh, c'est presque un hommage en fait. Hein. C'est un, un, un, pote d'études qui m'a donné envie de programmer en PHP pour de vrai, pour de vrai. Il montait son, son site web, c'était je réseau, je crois. À l'époque, il voulaient concurrencer jeux vidéo, mais ça n'a pas marché. Et, euh, et j'ai vu ça et en fait, euh, PHP n'était évidemment pas enseigné euh, dans les écoles d'ingé. Hein. Voilà. C'était C'était la une, la deux à l'époque <rire> et, et, et en fait, voilà, j'ai vu, vu, euh, vu comment il lançait ça et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et puis aussi trois lettres, c'est pratique en ligne de commande. Donc, ce n'est pas toujours... un acronyme Non, pas du tout. Mais on trouvera bien. un truc, on trouve toujours un truc. Great euh, Expérience, non, ça ne marche pas. <rire> ok. Ok, alors je vois qu'il y a des joueurs. Juste un, un, un dernier truc, en fait. On a lancé un jeu ce matin. Si vous regardez sur notre site... Ouais, ouais mais ils il y a des abonnés. Hein. <rire> bon, Dépêchez-vous parce qu'il y va déjà. <rire> En fait, vous allez voir, on a lancé un tweet à 9h ce matin et il y a un sac à dos à remporter, il suffit. On a une de nos valeurs qui est, euh, voilà, on est geek, et Geek is beautiful. Et du coup, sur ce tweet-là, vous envoyez une photo qui pour vous illustre le truc. Et nous, on va choisir la photo oh, qui nous plaît le plus. Alors, c'est une photo sympa. Hein voilà. Nous, on choisit la photo. Avec Et voilà, il y, y, y, y a un sac à dos pour laptop à, à gagner. Et merci à tous de votre attention. Merci, merci beaucoup, Loïc. Bon. Bon, pour la petite info, euh, applaudissements euh, d'abord. Euh, ouais. Attends, attends, attends. Venez, venez, je, je remets le masque. Sécurité obligée. Eh oui. Mais venez, venez. Il faut ouais. qu'il vous, qu vous voient, sinon ils vont croire que. Allez, ouais, allez, allez. Regardez un petit peu l'équipe toulousaine. Alors no normalement, bah, l'équipe bah, toulousaine, il y en a deux autres là-bas euh, qui. Okay, allez, allez, allez, bon, allez, on a un allez, bon, mélange d'équipe toulousaine jours, et de flinkers. Voilà. Et, bon, pour la, pour la petite anecdote, Loïc a beau. été le coordinateur de la Fup Toulouse pendant. 17 ans. Alors j'aurais dit plutôt 3 ou quatre, mais non, non, deux de, de, de bonnes années. Deux bonnes, bonnes années. Très agréable, très sympa. Voilà. Et, et donc du coup, ça fait plaisir qu'il soit là euh, faire une conf parce yes. qu'il a, il a le showmanship dans le sang un petit peu, ça se voit là, le petit jeu, <rire> le petit jeu avec les mots. Tout le monde était au taquet, certains plus que d'autres. Oui Jimmy, je pense. À il est encore en train de jouer. Oui, Jimmy. Il, il est, est encore en train de jouer. Oui, voilà, récupérite. Oui, oui. oui. euh, bon. Du coup, euh, ce que je vous propose le temps que la conf de tour se termine. Euh, on va mute euh, la cam, le micro. On va aller voir un petit coup avant la keynote de clôture. Euh, on va vous remontrer euh, nos super sponsors. Et, euh, et donc, euh, restez là. Euh, la keynote de clôture, c'est à 45. On va se synchroniser avec pour voir euh, quand est-ce qu'ils ont fini. De toute façon, quand vous nous entendez parler, c'est qu'on est là. <rire> à tout de suite. Allez, à tout de suite. Merci. Maître, nous revoici. Oui, Hop on va mettre il n'y a pas les... attends ah je me bats avec le truc voilà vous voulez bien venir ici pourquoi voilà. On fait là-haut là ou pas <rire> <mets> non. <rire> Allez. Allez, on va y arriver. Tac C'est parti C'est parti <rire> Et bien voilà, une bonne journée qui se termine. <rire> euh, vous avez la, le lien vers le join-in, donc là, c'est celui de Toulouse, mais vous avez le tour aussi, hein, vous pouvez y aller, il faut absolument faire des retours aux speakers, hein, c'est la moindre des choses, et puis ça les intéresse toujours de savoir ce que vous avez pensé de leur, de leur conférence, donc n'hésitez pas surtout à, à faire ce retour, c'est très important pour eux. Les nôtres euh, sont et ils les attendent impatiemment. Voilà, en plus. Ils nous observent. Ils nous observent. Et bien, justement, puisqu'on part des speakers, euh, on peut tous les remercier pour leur prestation. C'était vraiment génial. C'était une super journée. J'ai eu des retours euh, pour la partie de tour, mais aussi certains qui ont été voir des confs à Toulouse. Je pense que vous avez eu aussi des retours de votre côté. Donc, ouais. euh, merci, Estelle Lecalme. Merci, Axel Rock. Merci, euh, Franck Aliment. Merci, Romain Claire. Merci, Frick Van der Erten. J'espère que je n'ai pas écorché ce nom. <rire> merci, Hélène Maître Marchois. Merci, Julien Soleil. À vous, merci Vincent Toulec, merci Mathieu Pasno, merci Olivier Alain, merci Benoît Levenizac, merci Gérald De Rocher, merci Benoît Jacquemont, merci Jimmy Estrich, merci Stéphane Hulard, merci Frédéric Blanc, merci Pascal Martin, merci etc., euh, j'oublie ah, Faustine Louis, Dinara Moupayeva, et Loïc Cailleux. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Vraiment génial. Merci. Et du coup, on va aussi remercier nos sponsors, euh, Vanois, Klaxoon, Lettiel, Lepsy, qui nous pour, le, pour la deuxième édition euh, consécutive. Oui. Euh, merci beaucoup à, à, tout, à toutes ces personnes. Euh, Upside aussi, Imagma, euh, ou encore euh, Orbital, Ornigalog, Machina Corpus, Safety. Alors, merci, merci, merci à tous de nous soutenir, de soutenir cette édition et, et notre association. Merci aussi à l'équipe de bénévoles. L'équipe de Toulouse, l'équipe de Tours, certes, on était là, mais il y avait aussi beaucoup de monde derrière nous. Adrien, Amélie, Cécile, Cédric, Gaëtan, Mathieu, Alexandre, Morgane, Christophe, Olivier, Sébastien. Merci à vous. Un petit merci particulier à Amélie, parce que je sais qu'avec le décalage horaire, elle est de depuis oui. très très longtemps. Je oui, crois qu'elle a envie d'aller se coucher. Et bien entendu, merci, merci à vous qui avez participé à cette, à cette journée de BAC. Euh, voilà, on était, il, y a eu, il y a eu beaucoup de retours, il y a eu pas mal de personnes, une bonne influence, on connaît tous très contents ici. Et euh, donc voilà, ouais, euh, merci à vous et, et rendez-vous très bientôt. Et merci d'avoir participé dans le chat avec les émoticônes, les questions, ça fait très plaisir, ça, ça donne de l'interactivité, les speakers ont adoré. Merci beaucoup. Alors, euh, concernant les Tombola, il y a divers jeux qui ont été organisés. Euh, tous les résultats des jeux organisés euh, par les sponsors seront communiqués aux gagnants euh, dans les prochains jours. Donc, euh, vous, vous allez recevoir un mail. Je crois qu'il euh, y en a qui ont déjà reçu une notification. Donc, euh, bah, merci aussi à ceux qui ont participé au Tombola qui nous, et à ceux qui nous ont permis de gagner des lots. Euh, si Cédric est là, j'aimerais bien faire venir Cédric sur scène. Il y a des choses à nous annoncer. peut-être à de l'inviter. Est-ce que tu as le chat? côté ouais. ah, si quelqu'un arrive à le trouver au milieu de la foule <rire> tac c'est tac. vrai que c'est vrai que c'est participants beaucoup merci bien je merci à toutes les aux quatre aux quatre villes et aux quatre antennes qui ont organisé ces deux journées d'affubés bravo à vous surtout parce que c'était pas évident encore une fois avec le changement de plan Passer en ligne, euh, repartir sur euh, rechercher des moyens, refaire des tests, Livestorm et autres. Bravo aux quatre aux quatre équipes de bah, vous deux et les équipes de Rennes et de Lille aussi qui ont fait euh, l'événement du, du 28 mai. Bravo, bravo, bravo. Et comme vous l'avez dit aussi, un grand bravo à Amélie qui est notre fil conducteur depuis dix ans maintenant. C'est la dixième année qu'elle est à la FUP et euh, ça se sent dans toutes les équipes. Donc euh, un grand merci à Amélie. Euh, et euh, oui, je suis là pour vous parler du forum PHP euh, parce que bah, c'est dans six mois. On l'espère en présentiel. On croise les doigts. Ça voudra dire, ce euh, bah, sera bien pour la fugue, mais ce sera surtout bien pour tout le monde, pour tout le pour tout le pays, si on peut le faire en présentiel. <rire> ça sera le 21, 22 octobre, euh, donc toujours à Paris. Par contre, on change de lieu. Le, le Marriott a fermé pour trois ans et se refait une santé, une beauté, une ce qu'ils veulent. Euh, d'ici euh, les JO 2024. Donc euh, nous, on a dû chercher un autre lieu. Ce lieu, ce sera le centre de conférence du Nouveau Paris-Est. Donc c'est euh, à l'est, c'est métro Galliani. C'est directement sur une ligne de métro. C'est à trois minutes d'une sortie de métro. Euh, on, a, on vise à peu près 500 places, donc un tout petit peu moins que le dernier événement présentiel. Et on rebondira en 2022... Sans teasing, on va dire, dans une plus grosse salle, dans un lieu beaucoup plus festif encore, euh, qui sera annoncé ben, plus tard. Mais euh, voilà, déjà, nouveau lieu, nouvelle conférence. Le CFP est ouvert depuis aujourd'hui. Il va durer un mois, donc jusqu'au 12 juillet. Donc, vous pouvez y aller sur cfp.fup.org. Euh, ça va donc durer un mois. À partir de là, les billets, les billets aussi sont ouverts aujourd'hui. Donc, sur event.fup.org, le site a été mis à jour. Vous allez voir, il a aussi eu une petite, une petite cure de jouvence, on va dire. Euh, il devrait bien fonctionner aussi sur mobile. Donc, vous pouvez aller acheter vos billets, soumettre vos CFP. Euh, si vous n'avez pas d'idées, on va pousser quelques idées sur notre, notre compte Twitter. Des idées qui avaient été soumises les autres années, des idées qui avaient été soumises les autres années par par plusieurs membres de notre communauté. On va aller aussi les relayer. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez piocher dedans. Si vous avez des idées que vous souhaitez vous lancer, vous pouvez le faire de vous-même. Vous pouvez le faire avec le programme d'accompagnement qu'on a aussi, où on a des des mentors qui vous accompagnent. Pour euh, bah, sur votre plan, sur vos slides, sur vos répétitions, sur tout ce que vous souhaitez, euh, sur tous les sujets que vous souhaitez, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. Euh, vous pouvez soumettre, euh, si vous voulez soumettre 10 sujets, soumettez 10 sujets, sachez qu'il y a toujours euh, qu'une con, qu conférence prise par personne, donc il euh, bah, y, a, y a de la place pour tout le monde, puisqu'on a une euh, environ 30-35 slots sur un forum, donc euh, n'hésitez pas. Il euh, y a beaucoup de slots de dispo, donc euh, soumettez vos sujets, soumettez vos propositions, et euh, au plus on aura de choix, au meilleur le casse tête sera pour nous. Voilà, je vous laisse, euh, je vous laisse continuer, de terminer. Encore bravo aux équipes de, de Toulouse et de Tours qui ont qui ont mené encore une dernière journée euh, avec euh, brio. Bravo, messieurs et mesdames, bravo à vous, surtout. Merci Merci. Merci. Et bien entendu, retrouvez-nous et interagissez, interagissez avec nous pardon, sur les réseaux sociaux. Hashtag AFUBD, et AFUBTourosa, bien entendu. Et merci à tous. Et merci à tous. Pour ceux tous. qui l'auraient pas compris, c'était Loïc. <rire> <rires> tout à il nous parle d'apéro, donc euh, on, va aller, on va aller à côté. Allez, Là, ah, on, on a est bon, on fait cet enjeu Bonne, soirée. bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, merci d'être venus.